J'ai eu l'occasion de passer sous Linux au oh, depuis maintenant euh, près d'une dizaine d'années parce que j'avais euh, entendu une publicité euh, passer euh, à la radio et que je trouvais le principe de sortir des, des GAFA, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, mais je trouvais ça intéressant. Alors, depuis que j'ai Debian, je trouve que c'est d'une simplicité euh, étonnante. C'est extraordinaire ici on peut avoir du matériel pour, alors moi je viens pour du matériel pour des camarades migrants qui n'ont qui sont, qui pas tellement les moyens forcément de s'équiper en informatique et donc et en plus ça permet d'avoir Linux et là celui, cet ordinateur là c'est l'ordinateur de ma fille, il a 15 ans, ma fille en a acheté plusieurs autres depuis et elle me l'a refiler pour donner à une famille qui n'a pas la possibilité d'avoir euh, un, un, un, un ordinateur de bureau, parce que c'est trop petit chez eux, il y a quatre enfants, une maman, pour euh, un deux pièces. Et puis comme on est assez profane en la matière, on a dit on va aller voir un peu des gens qui s'y connaissent, et puis euh, apparemment Linus a l'avantage d'être un, euh, un peu plus léger au niveau de, de l'installation, donc euh, comme euh, on avait un ordinateur qui ramait, bon ben bah, voilà quoi, on est venu ici un peu... Un peu par hasard, on va dire. Pour savoir s'ils pouvaient résoudre des problèmes qu'on était incapable de résoudre. Notamment la lenteur de notre ordinateur. C'est-à-dire, euh, bon, on est toujours un peu réticents d'enrichir de, davantage Bill Gates, quoi. Donc, euh, on se dit si on peut trouver un logiciel libre, pourquoi pas Ben, moi je suis venu avec les copains de Linux Quimper, ici, euh, pour participer à l'Install Party qu'il y avait euh, à Braspar. On fait ça régulièrement. Euh, on est venu la dernière fois il y a deux ans. Ça fait donc deux ans qu'on ne s'était pas tous rencontrés. Et ça fait du bien de se voir. Bon, D'une part pour euh, permettre à des gens de passer sous Linux mais aussi euh, pour, pour se retrouver entre, entre potes. Euh, donc moi j'avais un ordinateur euh, avec le logiciel Windows Vista, enfin euh, et euh, je commençais à avoir des petits problèmes au bout de 6-7 ans je pense. Euh, C'était plus compatible, il n'y avait plus de mise à jour possible, et puis, euh, des fois c'était très compliqué pour, euh, pour avoir quelque chose de simple et puis voilà, on a entendu parler de l'association et puis euh, l'ordinateur a été complètement déprogrammé, on a installé Linux. J'ai connu ça par des amis quand je suis arrivé dans la région, j'avais besoin d'ordinateurs, euh, très peu d'argent et du coup j'ai découvert Linux euh, libre. Et du coup, j'ai adhéré à l'association et j'ai récupéré un ordinateur et je me suis intéressé de plus près à, à ce petit monde, voilà. Là, je suis membre d'Orlybar depuis 3 trois ans et je viens régulièrement faire les install parties ou donner un petit coup de main à Hervé quand il y a besoin. Tu t'appelles Johan. Tu viens d'où De, de Quimperlé. De quelle association euh, De Libre à Quimperlé, où on fait des install parties tous, tous les mois. Voilà. Et tu viens ici à Braspa euh, Pour euh, aider, parce qu'on on se fait aider aussi par d'autres assauts euh, annuellement pour euh, faire des install parties plus grandes à Quimperlé. Donc euh, il y a un circuit de solidarité et d'entraide comme ça. Euh, donc c'est sympa toujours de se retrouver. Et c'est pour ça qu'on vient. On a pris exemple tout bêtement chez Oluge Quimper. Euh on, je ne sais pas comment on a trouvé le premier lot d'ordinateurs pourris qu'on a été chercher, je ne sais pas où. Et qu'on a installé Linux dessus. Et la première, installe, on avait, la première distribution, on l'a faite à Sarimwal. Il y avait quand même déjà 20 ou 30 ordinateurs, ouais, à l'époque, 2013. C'est déjà l'Antiquité, car il y quasiment. Ouais. Mais voilà, c'était démarré à ce moment-là. Donc après, euh, l'approvisionnement s'est amélioré. Parce que, bon, il y avait régulièrement des appels de qu'à disant euh, disons qu'ils étaient débordés par les, tous les nouveaux apports et des, des, des ordinateurs formidables, donc euh, c'était bien plus facile.